Alors bonjour, bonjour les amis, donc je vous fais faire un petit tour de l'expo qu'on a fait pour Pâques et ça va vous donner un peu une idée de, des tableaux qui sont exposés, si vous voulez voir des gros plans ou, ou avoir des informations, vous me contactez sur Messenger, sur euh, ce que vous voulez, sur Twitter, euh, par texto, il y aura mon téléphone dans l'explication le, dans des vidéos que je mettrai sur Instagram ou sur YouTube. Je vais publier là depuis 15 jours, 3 semaines, je publie un peu partout. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc euh, aujourd'hui, on a vu quand même pas mal de monde à la porte ouverte au vernissage. Et donc je publie tous les jours sur. Euh, enfin tous les jours, tous les deux jours. Euh, sur les réseaux, et, et comme ça, ça permet de voir un peu les derniers travaux de, de Sylvie. Ce serait bien que vous me disiez aussi, si jamais ça vous intéresse euh, d'apprendre la peinture au couteau, euh, je vais faire une page sur le, sur le blog adaouste.com pour euh, que vous puissiez manifester... Euh, votre intérêt à ce sujet-là, si vous voulez euh, voir des vidéos de Sylvie, euh, alors évidemment, hein, moyennant, <rire> moyennant euh, un achat, mais euh, si vous voulez voir Sylvie peindre euh, et apprendre la peinture au couteau en voyant une artiste qui a 25 ans d'expérience, Pour l'avoir peint en direct, ce serait intéressant de me le signaler parce qu'on voudrait le mettre en place cette année. Et euh, les vidéos seraient très abordables. Donc euh, envoyez-moi des emails et comme ça vous allez être sur une liste. Et dès que j'ai assez de personnes, je ferai un lancement pour ce type de pour ce type de vidéo et ce type de formation. Voilà. Si, a, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui manque sur le blog Dites-le-moi, je suis en, en plein travail à ce sujet-là. Et voilà, je vous ai fait faire le tour. Après, je ne je je vous sors pas tout ce que j'ai en double en, dans les tableaux qui sont... Euh, Superposé mais j'ai vraiment des merveilles. Donc euh, là, il faudra me... Vous voyez, j'ai plein de petits tableaux euh, vraiment très sympas derrière. Donc après, il faut me dire un peu si vous êtes intéressé par un style plutôt qu'un autre. Et là, je vous fais une sélection et on peut faire les visites en visioconférence. C'est pratique. Hein je vends de plus en plus de tableaux comme ça où... Je fais le tour avec WhatsApp ou Messenger et les clients me, me disent ce qu'ils préfèrent et ils font les commandes en ligne. Aujourd'hui, on arrive à un niveau où on n'a même plus besoin de venir à la galerie. Vous venez, c'est un grand bonheur pour vous, pour nous, pardon, c'est un grand bonheur pour nous de vous recevoir. Mais si vous ne pouvez pas venir, on peut tout faire par visio et on arrive à voir des détails de peinture vraiment, vraiment, vraiment intéressants et Sylvie peint bien sur commande aussi, hein. si euh, vous voulez qu'on discute d'une commande, passez-moi un petit coup de téléphone, 06 12 29 51 19, 06 12 29 51 19, et on parlera de ce que vous aimez bien, ou de ce que vous avez aimé, et, et on trouvera des solutions pour vous faire le tableau de vos rêves. Voilà, à bientôt les amis, merci, merci d'être resté un moment comme ça avec moi, à bientôt.